bonjour à tous et bienvenue sur les planches de sophie alors aujourd'hui je vais vous parler de l'ambre vous allez voir c'est un petit peu controversé mais on en parlera tout à l'heure l'ambre n'est pas vraiment un minéral à la base c'est une résine fossile végétale qui a mis des millions et des millions d'années à se former à se minéraliser et euh, on on y retrouve à la base souvent des traces de bois, de plantes, d'animaux. Du coup, quand des gisements d'ambre ont été découverts, à chaque fois, c'était une source d'informations exceptionnelles, vraiment importante pour tous les chercheurs qui trouvaient, qui pouvaient dater vraiment les fossiles à l'intérieur, etc. D'ailleurs, il y a des objets sculptés qui ont été trouvés par des archéologues et qui, étaient datés, enfin, qui ont été datés de la préhistoire. Et... Ce qui, est, ce qui est rigolo, c'est qu'il existe la route de l'ambre, ou les routes de l'ambre, enfin la route de l'ambre, on va dire. En fait, quand les objets ont été trouvés par les archéologues, ils se sont rendus compte qu'il n'existait pas de gisement dans ces endroits. Il n'y avait pas de gisement d'ambre. Euh, ce qui, en fait, a donné des renseignements sur le fait que l'ambre avait voyagé, elle avait été offerte par d'autres civilisations. Et donc la route de l'ambre partait euh, de la mer Baltique, qui est l'endroit où se trouvent les gisements les plus, les plus importants, les plus purs, les plus anciens, euh, et ça allait jusqu'à la côte norvégienne. Les Égyptiens, eux, donc importaient la résine, mais l'ambre était évidemment très présente dans leur civilisation. D'ailleurs, de l'ambre a été retrouvé dans la chambre funéraire de Toutankhamon. Dans euh, la Rome antique, euh, l'ambre symbolise la jeunesse éternelle. Alors pourquoi Parce qu'ils avaient compris, ils avaient vu que l'ambre euh, savait préserver les animaux, les végétaux qu'elle enfermait à l'intérieur. Donc pour eux, c est, c est, ces animaux, ces végétaux ne mouraient pas et donc l'ambre était le symbole de la vie éternelle. Alors on estime qu'il existe plus de 80 variétés d'ambre, les, les, les plus rares et les plus précieuses sont, sont celles qui, cons, qui contiennent des traces végétales ou animales et qui sont sur la côte baltique. Et en 2017, il y a des chercheurs qui ont découvert un fossile d'oisillon complet, intact, euh, dans euh, de l'ambre et ils l'ont daté, ce fossile était vieux de 100 millions d'années. Alors, ces couleurs vont de, de l'orange, miel, marron, rouge, euh, en... En lithothérapie en bijouterie enfin un petit peu partout l'ambre est vendue et c'est très controversé et c'est là qu'on en vient à ce fameux sujet parce qu'elle est souvent fausse elle met des millions et des millions d'années à se former donc forcément pour répondre à la demande et notamment par rapport à la lithothérapie qui est grandissante et eh bien l'ambre euh, plastique ou en cobalt a fait son apparition le, le cobalt en fait c'est le cobalt le copal pardon c'est une résine semi-fossile proche de l'ambre mais plus claire. Donc c'est généralement du copal qui est vendu pour faire des bijoux ou dans les boutiques de minéraux quand c'est pas du plastique. Euh, et le copal est une ambre plus jeune en fait, plus jeune que qui n'a pas passé toutes ces millions d'années. C'est une étape euh, vraiment avant avant bien avant que ce soit de l'ambre. Donc pour certains... Euh pour être certain d'avoir du copal euh, et non du plastique, au moins du copal, il faut faire attention au prix. Et pourtant, c'est malheureusement pas toujours un réel indicateur parce que euh, certains le vendent pour du vrai alors que c'est du faux. Euh, vous pouvez faire un test. Vous prenez une aiguille, vous la chauffez, vous, vous, vous mettez l'aiguille contre l'ambre. Euh, si c'est du plastique, ça va sentir le plastique brûlé et ça va laisser une trace noire. Si c'est au moins du copal, ça va dégager une odeur de pain et ça va faire une petite trace blanche. Alors il est difficile de se dire mon ambre est vrai parce que c'est tellement rare qu'il est fort probable que tout ce que nous achetons est au mieux du copal euh, mais non de l'ambre. Personnellement j'ai essayé sur la mienne, alors l'odeur qui s'est dégagée c'était pas une odeur de plastique brûlé du tout, c'était vraiment une odeur de pain. Euh, mais c'était tellement fort même que ça faisait huile essentielle du coup mon doute subsiste un petit peu il faudrait une lampe UV pour vérifier ça c'est une technique qu'utilisent les, les vrais connaisseurs ceux qui, ceux qui veulent vraiment voir si c'est de l'ambre ou pas bon j'ai pas ça sous la main donc je peux rien affirmer en tout cas elle sent pas le plastique brûlé donc pour autant, quelles sont les vertus de l'ambre alors sur le plan physique l'ambre est réputée pour soulager ça, on le sait, les douleurs dentaires et notamment lors des poussées dentaires des, des enfants. Hein, on voit très souvent ces colliers d'ambre qui sont vendus un petit peu partout. Elle apaise les troubles, tous les troubles ORL. Donc dans les planches de Sophie, on la retrouve euh, pour soulager la toux, les poumons et les bronches. les maux de gorge, l'otite, l'asthme, rhume, sinus, vraiment tout ce qui est sphère ORL. Elle a des vertus antidouleurs avec, par exemple, pour soulager par exemple les rézipelles. Elle stimule les défenses défense immunitaires donc on la retrouve pour soulager la grippe, les allergies, la fièvre, elle soulage aussi les lésions cutanées. Donc, dans les planches de Sophie, vous retrouvez l'ambre pour soulager les aftes et le zona. Donc, on dit aussi qu'elle apaise le stress et l'angoisse, qu'elle permet d'avoir un sommeil plus, plus, plus réparateur, etc. Pour purifier. Euh, bon, mais là, c'est l'eau distillée, eau de source, eau magnétisée ou de l'encens. Et pour la recharger, elle aime le soleil. Donc, les rayons de soleil, les rayons de la lune vont aussi, mais les rayons du soleil. Voilà, les amis, vous savez tout presque sur l'ambre. Vous savez maintenant à quel point vous devez être vigilant lors de son achat. Posez des questions, dites, montrez que vous êtes au courant, qu'il y a beaucoup de contrefaçons de plastique, etc. Ça mettra peut-être, ça rendra peut-être le vendeur un petit peu plus... Honnête, on va voir. Alors, euh, voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté N'hésitez pas à aimer, commenter, partager pour faire voyager les planches de Sophie parce que, comme je le dis, elle le mérite. J'adore cette idée de les voir partir un petit peu partout. Et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao